Bonjour, bonjour, bonjour la famille Général 5 Étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Et pour l'instant, comme c'est toujours le Général 5 Étoiles, nous avons eu des infos, comme la dernière fois, avec la marche du 9 mars, encore la marche du 20. Le CNRD, ils sont parvenus encore à diviser les partis politiques. Mais, je vais vous dire, vous les leaders politiques là, si vous reportez cela, j'ai dit vous hein, et le CNRD là, le CNRD a gagné. Ne parlez même plus ici. Force vive, parti politique. Tout ce que Mamadi va mettre sur vous, vous avez cherché. Moi, la seule chose aujourd'hui qui m'intéresse, c'est le retour du FAMA. C'est la seule chose que je vais parler. Mais, alliance des partis politiques, là, vous n'êtes pas des leaders, vous n'êtes pas encore prêts. Donc, ne soyez pas surpris, peuple de Guinée, encore, ils vont venir s'asseoir pour dire, nanani, nanana, c'est très simple. Il y a des leaders qui ne s'assument pas. Quand on est leader politique, on s'assume. Ce n'est pas des structures qui doivent vous... Gérer maintenant, mais comme vous voulez écouter gauche-droite, gauche-droite, aujourd'hui de l'autre côté, le RPG, on a des leaders qui travaillent avec le CNRD, l'UFDG, on a des leaders qui travaillent avec le CNRD, ils ne peuvent pas vous manipuler. Non, franchement, mon frère euh, Ahmed Diallo, c'est de la merde, il ne s'assume pas, faites votre déclaration. Parce que quand je, je vais parler avant votre, votre déclaration, mais je vais me calmer d'abord. Je vais vous laisser. J'attends votre déclaration aujourd'hui. là. Venez encore, vous allez dire de n'importe quoi aux gens. Venez. Maintenant, le peuple va sortir autrement. Ils ne vont plus vous écouter ici. Vous ne pouvez pas jouer avec l'esprit des gens. Le 9, le 15, le 20. Maintenant, c'est le mois de Ramadan qui arrive. Vous pensez que la politique, là, le CNRD va arrêter de, de fonctionner Vous pensez que le CNRD va arrêter de fonctionner Partagez, hein? Partagez dans tous les groupes. Vous pensez que le CNRD, ils vont arrêter de fonctionner Non. Ils vont faire leur politique comme ils veulent, comme beau les semble. Mais comme vous, vous êtes des peureux, ah voilà, c'est vous qui allez perdre. C'est vous qui allez perdre. Nous, on vous a prévenu. C'est vraiment dommage. Comment vous pouvez vous laisser manipuler? Comment vous pouvez vous laisser manipuler? Encore, on appelle d'autres, on vous dit Ah, n'acceptez pas ça. Et maman dit après les deux ans. Vous n'avez rien compris. Franchement, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Partagez. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Pour ces leaders politiques. Vous ne vous assumez même pas. Vous ne vous assumez pas. Hein? On dirait des enfants. On dirait des enfants. Je vous dis, c'est fini. Hé, hey, Alfaïs et autres notre seul combat, c'est le retour du président Fakonde. Les politiciens là ils sont pas encore prêts d'abord. Le jour que Mamadi ils vont prendre des arrêtés pour dire UFDG, RPG là, c'est fini. C'est fini pour vous. Personne ne va sortir pour vous. Parce que vous n'écoutez pas. Hein? Personne ne va sortir, même moi, je vais sortir, m'opposer. Je vais sortir, m'opposer à vous. Parce que vous ne vous assumez pas. Il y a eu combien de jeunes sont tombés maintenant? Vous dites le 9. On appelle, on trompe certains. Vous tombez dans ce piège. Ils ont libéré les Fonikemangé. Ils ont levé les, les, je ne sais pas, eh, contrôle contrôles judiciaires. Ils ont enlevé. C'est-à-dire, on dirait des enfants. On vous manipule. Vous acceptez. Est-ce que le pays, là, ça appartient à ces bandits qui sont là aujourd'hui? est si nous avions tous des armes, est-ce que ce que les bandits sont en train de faire, ils peuvent continuer à le faire? Hein? Si nous étions tous armés, ce qu'ils sont en train de faire, est-ce qu'ils allaient continuer à le faire? Mais vous restez là, ils sont en train de vous manipuler. Moi j'attends d'abord, vous allez, vous allez voir ma réaction ce soir après votre déclaration, nous on attend seulement si quelqu'un vient parler, ici, si ce n'est pas le retour du président Fakonde, vous venez parler manifestation, manifestations, revendications, avec quoi Là, ce ne sera plus devant nous. Dit. La seule chose aujourd'hui, après ça, nous, si ce n'est pas le combat pour le retour du Fama maintenant, vous venez nous parler de politique avec le CNRD. Alors, nous serons les premiers pour gâter cela. Personne ne va vous écouter maintenant, parce que vous n'êtes pas des leaders. Vous n'êtes pas des leaders. À l'époque, des vrais leaders, les Bamamadou, père à son âme, Siradio, père à son âme, Tonton Jean-Marie Doré, paix à son âme, et le président Facondé, c'était des vrais leaders. Mais les leaders maintenant des commerçants, des mandiens, non, non, non, si vous ne vous assumez pas, là, vous voyez, chaque jour, la souffrance. Demandez les gens combien d'argent les bandits là, ont déjà accumulé le déficit, 34 000 milliards en un temps record. Les bandits, tout ce qu'ils sont en train de faire, 14 000 travailleurs. Ils sont en train de tout gâter. Vous êtes assis. Quand vous voulez qu'on laisse ces gens-là, on va laisser. Quand le peuple en aura marre, ils vont sortir. Mais vous, les leaders, vous n'allez plus parler devant nous ici. Parce que vous n'êtes pas des vrais leaders. Vous direz des enfants. Faites tourner, tourner les gens. On attend votre déclaration. Quand ça vous arrange un peu seulement là, là vous savez le faire. On attend seulement la déclaration aujourd'hui. Nous, on sait déjà. On est déjà au courant de vos manœuvres. La dernière fois, à la dernière minute, vous avez vu, les enfants sont sortis. Il y a eu mort d'hommes. Maintenant, on va dire aux gens de ne plus vous écouter. Vous ne vous assumez pas. Vous ne vous assumez pas. Vous êtes restés ici. Le CNRD est venu. Ils ont formé le gouvernement. Ils ont mis CNT devant vous. Comment des gens peuvent venir, des poutistes, mettre un gouvernement à eux vous êtes assis. On dit, voilà, il n'y a même plus de leaders politiques. Je vous dis, les vrais leaders, le seul qui reste, c'est le président Fakonde. Tout le reste là. Kadiatou Diallo. Comme on vous a toujours dit, il y a des leaders qui ne s'assument pas. Non, maintenant, c'est fini. On ne va plus venir, moi, mes salives maintenant. C'est le retour du président Fakonde. Le seul combat maintenant, c'est fini. Mais pour dire que les leaders peureux, fillettes, qui viennent ici pleurnicher. Mm -mm. On vous a dit dès le début, il y a des gens dans le RPG qui découragent nos responsables. Il y a des gens dans l'UFDG. Ousmane Gawal aujourd'hui, c'est comme c'est lui qui maîtrise l'UFDG. C'est comme si c'est lui qui maîtrise l'UFDG aujourd'hui. Il a la main mise sur les structures. Il a la main mise sur les structures. Je vous ai dit, ils ont donné de l'argent. Beaucoup d'argent. Hey, les gens ont faim. Mais si vous n'avez pas de dignité, c'est ce qui manque aux au Guinéens aujourd'hui. On voit la pauvreté, la souffrance, la misère des gens. Mais il y a des individus qu'on dit leaders. Ils ne pensent qu'à leur argent. Makale a distribué des milliards dans ces jours passés-là. Beaucoup d'argent à ces structures. Juste pour dire non, on ne veut pas ça, on va s'entendre. Parce que oui, d'autres ont reçu 100 millions, d'autres ont reçu 50 millions. Maintenant, ils sont assis. Le temps de finir de manger ça. Le CNRD a peur aujourd'hui. Ils ont peur tellement. Ils ont débloqué beaucoup d'argent pour corrompre. Ça dit, le Guinéen est connu déjà pour la corruption. Ça dit, ils connaissent nos mentalités. Nous qui parlons là. Moi, on m'a proposé combien? Si je voulais faire comme vous. Mais comme il y a des gens, ils n'ont plus de dignité. Ils n'ont plus de dignité. Voilà, et tout, ce que, tout ce que Mamadi va mettre sur vous, les leaders politiques, là, ça, c'est entre vous là-bas. Je ne vais pas le soutenir, mais c'est entre vous là-bas. Un bandit vient. Il n'est pas élu. On ne parle même pas d'élection. Il vient, il prend les leaders, il les met en prison. Il met le Funky Mange en prison. Il empêche les vrais partis politiques de participer au dialogue. Mais comme vous n'avez pas compris, mama dit, vous avez vu ces sacrifices là je vais dire comme ça, ça marchait. Je vais dire que ces sacrifices, ça marche. Wallah, c'est énervant. Vous ne vous assumez même pas. Vous ne vous assumez pas que des leaders. Moi, je vous ai dit, le seul leader qui reste maintenant, c'est le président Fakonde. Tout le reste, c'est des commerçants. On vous appelle. On vous dit, ah, écoutez, ne vous associez pas avec euh, l'UFDG. Voilà, nanani, nanana. On vous appelle, ne vous associez pas avec le RPG. Des, des plaisantins comme ça, que vous, vous êtes des leaders. Les bandits sont en train de... C'est le RPG qui gère le pays. C'est l'UFDG qui gère le pays. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes assis. En tout cas les jeunes, hey, si les leaders reportent la manifestation du vin, ne les écoutez plus ici. Nous le seul combat, c'est le, le retour du président Fakonde maintenant. Si on doit organiser des, des manifestations, ça ne sera plus force vive ou quoi. Si des autres sont contre notre combat, ils peuvent s'opposer. Mais... Tout ce que nous, nous allons demander maintenant, c'est le retour du président Fakonde. C'est ce qui est légal. Parce que lui n'a pas démissionné. Ce qui est légal, on va, c'est ce que nous allons appuyer maintenant. Maintenant, ceux qui veulent se joindre à ça, ils vont se joindre à ça. Tout mouvement que nous nous allons appeler maintenant, organiser maintenant, c'est le retour du président Fakonde. Parce que tant qu'on est là à suivre ces leaders politiques, ces peureux, ils ne sont pas prêts. Là, ils ne sont pas prêts. Hein. Ça, je vous le dis, ils ne sont pas prêts. Ahmed Diallo, c'est même pas de marabout. Je vous ai dit avant-hier, Makale, ils ont débloqué beaucoup d'argent. Les structures des partis, et c'est ce que je dis, un leader politique, quand tu ne t'assumes pas, il y a des moments où tu écoutes les structures. Il y a des moments où le dernier mot te revient quand tu es leader politique. Tu n'écoutes pas de structure. En tout cas, Kadia Diallo, il faut taper le fer quand c'est chaud. Les gens sont déterminés. Vous allez voir. Et le mois de ramadan, c'est quand Le mercredi, jeudi. C'est fini. Vous pensez que les gens n'ont pas d'énergie On va parler de, de manifestation. Ou bien moi, je vais venir m'asseoir ici pour dire manifestation tel, tel temps. Ils vous ils ont, ils ont eu. Et puis c'est fini. Vous n'avez rien compris. Maman a dit à quelle légitimité de venir mettre quelqu'un en prison aujourd'hui Maman dit à quelle légitimité Comment un criminel, quelqu'un qui a tué le 5 septembre Quelqu'un qui a fait disparaître les corps Comment ces bandits-là peuvent juger un Guinéen On est assis, on parle de loi. De quelle loi Ces rebelles, sont, sont, ils sont sortis aller attaquer le président. Tuer la garde présidentielle. Aujourd'hui, faire disparaître des corps. Ils sont illégaux. Vous, on vous parle de loi. Au moment que le fer est chaud, tout le monde est déterminé. On appelle les uns les autres. Oui, voilà, n'acceptez pas ça. Maintenant, je vous ai déjà dit, la décision est prise. Mais j'attends la déclaration et je vais vous dire ce qui s'est passé. Moi, je ne vais pas aller directement. Parce que quand je vais parler tout de suite, ils vont dire, ah non, Damaro, j'attends la déclaration des forces vives. La dernière fois, on ne vous a pas donné les raisons. Nous, nous savions parce qu'on n'a pas voulu diviser les gens. Maintenant, cette fois-ci, nous savions encore. Mais nous attendons après leur déclaration, et nous allons vous dire maintenant, n'écoutez plus les leaders là. N'écoutez plus ces leaders. Le seul combat aujourd'hui, c'est de demander le retour du président Fakonde. Le seul combat que nous devons faire aujourd'hui, c'est ça. Mais si on compte pour dire, les leaders là, euh, euh, ne comptez même pas sur ces leaders, ils ne sont pas prêts. C'est des peureux. Qu'est-ce que Doumbouya n'a pas fait Il a fait le coup d'état au RPJ à Kassel. Il a fait le coup d'État au RPG Arcanciel. Nos cadres sont humiliés. L'UFDG, les promesses qu'il a tenues au leader politique le 5 septembre, il n'a pas respecté. Il a humilié et l'a Il a fait sortir, cassé sa maison. Aujourd'hui, pas, on dit toujours là, Ce n'est pas le fief de l'UFDG. Il y a eu combien de morts Ça ne vous a pas suffi Sidi Atouré, on ne l'a pas fait sortir. Euh, je crois l'un de ses vice-présidents qui est aujourd'hui en exil, ça ne vous a pas suffi Le FNDC, ceux qui l'ont soutenu faire des tournées pour lui. Où est Founi Ibrahim Diallo aujourd'hui D'autres ne sont pas traqués. Où est Koundouné aujourd'hui Ça ne vous a pas suffi Donc euh, moi je vous dis, tant pis pour vous, si vous voulez là, reporter aujourd'hui. Ça c'est votre affaire. Mais nous le seul combat, c'est le retour des femmes. Moi je vous ai dit, ces deux combats. Les leaders politiques, le survie des partis politiques. Personne ne va vous abandonner pour ça. Mais pour l'instant, là, reportez. Et là, vous allez, vous allez voir nos réactions après. Vous allez voir nos réactions après. Comme vous ne voulez pas écouter là. Vous allez voir nos réactions après. Non, non, non. Moi, je le dis, hein, il faut que les gens se lèvent. Nous sommes à, avec des peureux, des gens qui ont peur, qui ne s'assument pas. Et le CNRD, Mamadou Dembouya, les bandits, ils sont en train de profiter. Ils sont en train de profiter. Le pays ne fait que reculer. Ils ne font que endetter la Guinée. Tout est cher aujourd'hui. Rien. Tout est cher. À part démagogie sur démagogie. Non, non, non, non, non, non. Barry Mamadou, fr franchement, regardez son coup. Regardez son con. Regardez Sonko au Sénégal. Il s'assume. Voici des vrais leaders. Voici des vrais leaders qui rentrent dans le cœur des gens. Mais on n'a que des fillettes. Les bandits vous appellent. Ah non, laissez. Eh, après la transition, vous êtes bien placé. Et c'est ce qu'on dit à l'UFDG. Non, vous êtes très bien organisé. Ne suivez pas le RPG. Porokosso. Ou au ou, ou, ou, ou, ou, ou responsable du RPG. Non, n'acceptez pas l'UFDG. et eh, vers la fin de la transition, le RPG, on va vous donner voici comment ils sont en train de manipuler les leaders politiques. Mais vous êtes vraiment... C'est déplorable, quoi. C'est déplorable. Mais vous allez voir avec les, les blogueurs cette fois-ci, là. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez obtenu, là. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez obtenu dans vos revendications, là, avant de reporter. Vous allez dire, c'est pourquoi je ne suis pas pressé. Je suis assis. Je ne vais pas taper d'abord sur vous. J'attends seulement. Force vive là. J'attends seulement. Après vos déclarations là, vous n'allez pas faire comme le neuf. Vous allez dire pourquoi vous avez reporté. Vous avez eu le temps de discuter avec les, les religieux, le parti au pouvoir. Même si c'est un jour là. S'il y a du sérieux là, ça suffit. Mais vous avez eu suffisamment de temps. Mais c'est fini. On ne va plus vous écouter ici. Ça, c'est fini. Hein. Si vous ne voulez pas faire de la politique, allez-y faire autre chose. Mais ne venez plus fatiguer les Guinéens. Mamadi Doumbouya, pour, pour, pour se faire du plaisir, là, pour sauver sa tête, là. comme je l'ai dit, le coup d'État était un instinct de survie. Il n'a pas compté sur le peuple. Il a pris les armes pour aller attaquer le président. tuer la garde présidentielle. Mamadi Doumbouya. Il a respecté la loi des bandits dehors la loi comme ça. De quelle loi nous allons parler On préfère l'ordre à la loi. Qui vous dit qu'on la... doit respecter la loi avec ces bandits-là Quelle loi Est-ce que Mamadi Dumbuya pour aller attaquer la présence, il a adressé des courriers à la commune de, de, de Kaloum, au maire de Kaloum, pour dire Je viens pour attaquer le président Ou il a dit au peuple de Guinée Voilà, je viens pour attaquer le président Fakonde vous pensez que moi, dit, moi je vous ai déjà dit depuis le début, la seule chose qui fera partir ce bandit, ce narco, c'est la force, ce n'est pas le dialogue. Vous pensez qu'il fait ses sacrifices, pourquoi Vous pensez que l'argent qu'il a donné à Makale dans ces deux jours, des sacs d'argent, pour donner à vos structures, pour donner à vos structures, les partis politiques là, RPG, tous ces gens là, pour vous décourager. Parce que eux ils sont en train de bouffer. Non, franchement, moi-même, je j'ai pris, hein, après, après votre déclaration, tous les mauvais leaders politiques, là, voilà le mois de ramadan, là, que, que vous que vous mourrez tous parce que vous êtes là pour emmerder les gens. Non, là, vous êtes là pour emmerder les gens. Vous n'êtes pas bien pour ce pays. Vous n'êtes pas encore prêts. Vous n'êtes pas des vrais leaders. Vous n'êtes pas des vrais leaders. Comment des bambins comme ça, c'est pas des politiques... Ils sont en train de vous manipuler. Vous avez vu Ousmane Sonko On le prend, paf Tant qu'on ne le libère pas. Tant qu'on ne le libère pas. Les gens n'arrêtent pas. Et la démocratie, c'est pour le peuple. S'il si y a des gens qui pensent que non, ils vont utiliser la loi pour euh, fatiguer d'autres citoyens. Et là, le peuple montre le contraire. Mais si c'est ce que vous n'avez pas compris. Regardez Ousmane Sonko. On l'arrête seulement, vous voyez. Ces militants, ces sympathisants, ils sautent. Mais des leaders politiques. Non. Non, Barry Mamadou, ils ont, ils ont reporté. Ils vont venir faire leur déclaration encore. Hier, Koundouna avait dit que rien ne va empêcher la manifestation. Mais c'est les leaders politiques, ce n'est pas Kunduno. Ce n'est pas les forces vives, c'est les leaders politiques. Et nous allons vous donner les détails après leur déclaration. Vous savez, je vous ai dit, la situation actuelle, RPG seul, si c'est le combat des partis politiques, ils ne peuvent pas, seuls. L'UFDG seul, ils ne peuvent pas. UFR seul, ils ne peuvent pas. FD, FND, c'est seul. Les forces vives, c'est-à-dire c'est... L'ensemble. Mais ils n'ont pas compris cela. Et le CNRD, qu'est-ce qu'ils font Une fois que la date est donnée, ils font tout pour voir certains du RPG ou ceux de l'UFDG. Pour les dissuader, pour dire non, n'allez pas avec le RPG. Mais quand ils étaient en train de casser la maison de l'UFDG là, c'est le RPG qui allait casser la maison de ces loups pour construire. C'est le RPG qui a mis Fonique Manga en prison. C'est-à-dire, ces leaders-là, je me demande, il y a quoi dans vos têtes là Il y a quoi dans vos têtes Des bambins vous roulent. Vous pensez que Mamadi Doumbouya respecte ses engagements Qu'est-ce que le président Al-Fakonde n'a pas fait pour lui Qu'est-ce que vous, vous pouvez donner à Mamadi ce que le président Al-Fakonde n'a pas donné Ou le RPG, ils n'ont pas fait pour Mamadi Est-ce que s'il n'était pas à la tête des forces spéciales, il allait faire ce coup d'État Qu'est-ce que vous, vous pouvez donner Est-ce qu'il a respecté ses engagements Est-ce qu'il a été fidèle Vous n'avez rien compris. Je vous ai dit dans la logique, je vous ai déjà dit ce qu'ils veulent faire. Ils attendent que El Asselouda les rentre en Guinée. Toutes les promesses qu'ils vous disent, c'est pour attraper El Asselouda les. Mais le jour que que les va mettre pied en Guinée, s'il ne part pas à la maison centrale, Ça, je vous le dis. Hein. Tout ce qu'ils sont en train de faire, on fait croire, oui, à Elaselou que oui, c'est le grand leader politique. Il ne faut pas s'associer avec tel qu'après la transition, c'est lui. Et, et quelqu'un qui ne t'a même pas accordé du respect, il ne t'a même pas donné cette à dire tête à tête, il ne l'a pas fait. Ta maison, il a cassé. Tes leaders sont sous contrôle. Vos alliés sont en prison. Vous pensez que c'est affaire de RPG. Mais si vous n'avez pas compris, je vous dis c'est fini. La seule chose, nous, quand la donne une santé de fer au président Fakonde, se battre pour son retour, c'est le plus important. Mais les leaders politiques, on vous mène de côté. Vous n'avez pas encore compris. Vous n'êtes pas, vous êtes des peureux. Vous avez compris, mais vous êtes des peureux. C'est ça le problème. Depuis qu'ils ont menacé, on va dissoudre les partis, on va faire ça. Voici pourquoi d'autres ont peur. Je vous jure, ce sont des peureux. Ils, ils savent déjà ce qui va se passer. Mais c'est des peureux. Au moment que le fer est chaud, au lieu de taper, les bandits, là encore, ils ont, ils ont ma page. Il faut que je redémarre tout encore. Les gens ne voyaient pas de notification encore. Vous devez mettre les cœurs. Voilà. Parce que les bandits, à chaque fois, quand tu te déranges... Mais je vous ai dit, vous allez vous fatiguer, CNRD. Rien ne va empêcher le général de parler. Et quand le général finit de parler... Voilà. Cousin, franchement, franchement, nos leaders, les leaders politiques en Guinée, regardez Ousmane Sonko. C'est-à-dire, une fois qu'on l'arrête, ces militants appellent Dakar. Tant qu'on ne le libère pas, il n'y a rien, pas d'activité. On ordonne directement à libérer Ousmane Sonko. Mais là, les leaders politiques, ils étaient en... cest actuellement, ils avaient la force. Mais s'ils ramènent, ils reportent encore la manifestation du vin, C'est fini. C'est fini, c'est fini pour vous. Ça, je vous dis, hein, c'est fini pour vous. Vous reportez le vin, c'est fini. Tout ce que Mamadi va vous dire, je parle des leaders politiques, hein, tout ce que Mamadi va vous dire, c'est ce que vous allez faire maintenant. Sana Sakaba, quand vous êtes en train de... Moi, moi Damaro, je vous ai dit quelque chose ici. Hein, et vous avez vu le contraire. Est-ce que je suis sorti ici vous dire quelque chose et vous avez vu le contraire Mon frère ça moi je vous dis qu'ils vont reporter. J'ai déjà eu les échos. J'ai déjà eu les échos et je sais ceux qui sont à la base et je connais les, déjà les raisons, ce qui s'est passé. Mais je vous ai dit, je ne vais pas venir parler avant eux. On va les laisser parler. Mais nous les disons dès maintenant là, de dire à leurs militants, pourquoi ils ont reporté, pourquoi ils vont reporter, ils doivent nous dire qu'est-ce qu'ils ont obtenu dans leurs négociations vous avez tous entendu Gomu hier dire que non c'est pas par peur, la main tendue et pourtant ils ont peur c'est le CNRD qui a peur mais comme les leaders politiques ils n'ont pas compris, le CNRD les a manipulés, vous allez voir mais là, vous n'allez plus parler ici de politique. Nous, on vous dit que le seul combat qu'on a à faire maintenant, c'est d'organiser notre manifestation aussi pour le retour du président On C'est tout. Maintenant, ceux qui veulent se joindre à ces mouvements-là, c'est ce que nous allons faire, mais pas pour les leaders politiques. Trois manifestations, dans un même mois. Vous avez reporté C'est que vous êtes des peureux. Qu'est-ce que vous avez obtenu Vous êtes que des peureux. Vous n'êtes pas encore prêts. Les gens étaient déterminés. Vous avez vu à chaque fois vous reportez, les gens sortent. Mais regardez Ousmane Sonko qui est venu derrière vous. C'est-à-dire homme de parole. Quand il dit, il assume. Quand il dit, on l'invite à la justice, il vient parce qu'il a confiance. Il y a un peuple derrière lui. Mais quand il n'y a pas de confiance entre vous et le peuple, vous les leaders, parce que vous ne vous assumez pas. Vous dites le 9, vous reportez. Vous dites le 15, vous reportez. Vous dites le 20, vous reportez. Alors, dans le même mois, ça sert à quoi d'appeler Vous vous écrivez. C'est nous qui parlons à longueur de journée. Qui nous paye Qui nous paye Vous nous avez envoyé des factures pour dire payer vos téléphones Vous nous avez appelé, envoyé quelque chose Damaro Demain, Demain, c'est pas vous qui allez être des, des ministres. Ou des présidents. Je vous ai dit, on n'est pas pressé. Nous, on est tranquille. C'est pourquoi rien ne nous fait mal. Hein? Nous, nous sommes très patients. On n'est pas pressé. Vous, les leaders politiques, nous ne sommes pas pressés. Mawata là, nous aide. Donc, euh, tous les patriotes, tous ceux qui veulent maintenant. Le retour du président Fakonde, continuons le combat là, laissons les partis politiques. Mamadi Doumbouya va, il va, il va gérer ces gens-là. Un bandit, un narco vient, il fait un coup d'état. Vous avez applaudi. Le bandit met un gouvernement que lui même il veut. Vous êtes assis. Il commence à arrêter les gens, vous êtes assis. Il commence à piétiner et il a dit. Ils vont détruire ces partis politiques-là. C'est pourquoi nous, on était dans le combat. Le survie des partis-là. Mais là, ici, il ne va pas prendre des arrêtés pour dire ici UFDG est dissous. RPG, vous êtes dissous. Vous n'avez rien compris. Ils ont fait avec FNDC. Vous pensez que le, le gars-là, il connaît, il connaît la loi. Tout ce qu'il sait faire, c'est la force. Et tout ce qui peut l'arrêter, c'est la force. Vous pensez que c'est la parole Vous pensez que c'est la parole qui va arrêter Mamadi Doumbouya? La seule chose qui va arrêter ce bandit, ce criminel, Mamadi, c'est il sait qu'il est, est, est déjà criminel. Quelqu'un qui a tué les gens le 5 septembre, fait disparaître le corps. Quelqu'un qui a trahi un président, il sait ce qu'il attend. Mamadi, un voleur, il a volé à la présidence, il sait ce qu'il attend. Vous vous négociez avec un criminel, un voleur, un bandit, un traite. Alors continuer Les leaders politiques, vous n'avez rien vu. Si vous voulez le survie, vous devez tout faire. C'est vous qui devez imposer vos règles à ces bandits. Vous avez vu ici, on dirait que vous ne tirez même pas les leçons. 28 septembre, le temps de Dadis, c'est comme ça les Dadis ont voulu faire. Mais à ce moment, il y avait l'union, il y avait l'entente. Quand on dit un, c'est un, on ne souhaite pas tous ces morts. Ça aussi, c'est le destin. Mais c'est après ça qu'il y a eu un gouvernement et un premier ministre de consensus, au temps de feu Jean-Marie Doré, âme. C'est là que tonton Jean-Marie a été nommé premier ministre. Et là, tout ce qui était politique, c'était les leaders, la date, chronogramme, quoi quoi, c'était vous. Mais vous n'avez pas compris. Jusqu'à présent, vous n'avez pas tiré les leçons. Les dadis ont voulu retarder, dadis, on dit à d'autres on dit dadis, dadis, les kuntiguis qui sont là aujourd'hui, ils ont dit dadis, Kouding les mêmes kuntiguis qui sont là, ils ont soutenu dadis, les mêmes sages qui sont là, les makale qui sont là aujourd'hui, vous êtes assis, vous n'êtes pas prêts pour faire de la politique, hein. c'est bien, ils n'ont qu'à vous mettre à la poubelle, c'est bien qu'on vous mette à la poubelle, les jeunes leaders, là, ils vont venir faire la politique à votre place. Comme vous, vous n'êtes pas encore préfet. des bambins comme ça vont vous manipuler trois dates dans un mois et vous êtes incapable de respecter. Vous n'obtenez rien du tout. Les Fonikemangué sont en prison. Nos câbles sont en prison. Au Sénégal, vous voyez, Sonko, il nos qu'à le mettre en prison, vous allez voir. Vous voyez, Son Sonko, c'est ça. Quand il y a l'injustice là, le peuple se lève. Mais quand vous-même les leaders, vous ne vous assumez pas vous pensez qu'à un moment donné, le peuple va dire on est fatigué. Et une fois que le peuple, ils vont vous dire qu'ils sont fatigués, c'est fini pour vous. Vous n'avez plus d'armes. Vous n'avez plus de force. Votre force, c'est le peuple. Et quand ce peuple-là, il n'y a plus de confiance entre vous et le peuple, c'est fini. Vous allez appeler à des manifestations. Personne ne va sortir. Ils vont dire, ah, Mironki, on est fatigué. C'est ça, hein. Mamadi a perdu la confiance du peuple. Et vous, au lieu de continuer sur cette lancée, vous êtes bien parti, non. Mais chacun ne pense qu'à ses intérêts individuels. Le CNRD appelle des promesses. On tient compte de ses promesses. Vous ne tenez compte que de ces promesses. Et on vous a déjà dit que ce soit le RPG, vous avez été victime de Mamadi. Que ce soit l'UFDG, vous avez été victime, c'est lourd, sorti de sa maison. Les cadres, humiliés, ils sont sur contrôle judiciaire aujourd'hui. UFR, Sidi a sorti de sa maison, humilié, FNDC, Fonikemang et autres, euh, société civile, sa, euh, Sako, il a été humilié par ces gens. Mais qu'est-ce qu'il reste encore Qu'est-ce que vous allez obtenir de ces gens-là Qu'est-ce que vous allez obtenir avec ces bandits-là Dites-nous, vous avez tous été victimes de ces gens-là, ils s'en foutent de vous. Ce club là veut rester pour gérer la Guinée, ces guignols là. Vous n'avez rien compris. Ils ne sont pas prêts. Wallah, il n'aura pas d'élection. Bill Loy, il n'aura pas d'élection. Il n'aura pas d'élection, ça je vous dis. Avec Mamadi Doumbouya, ne rêvez même pas. Soit il est candidat, parce que le criminel, c'est ce qu'il a fait dans ce pays là. Le bandit, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il attend. Et c'est vous les leaders politiques qui changer cela. Mais comme vous avez peur, c'est vous les politiques. C'est vous qui devez faire. Ça, c'est votre domaine, ça. Ça, c'est votre domaine. C'est pas eux. Ils doivent être dans les casernes. Ces voyous qui sont au palais aujourd'hui, là. Ces voyous doivent être au palais. et et dans les, dans les camps militaires. Ces voyous ne doivent pas être dans les, dans les palais aujourd'hui. Mais vous êtes assis. Donc, je vais vous laisser la famille. C'était pour venir vous alerter. Voilà, pour vous dire que ils ont encore décidé de reporter euh, la manifestation du vin. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, ils ont honte de venir faire leur déclaration. Venez, vous allez faire votre déclaration. Mais on vous a dit aussi, nous aussi, on va vous répondre. Personne ne nous paye, go. Uh -huh. Personne ne nous paye. De la manière dont vous allez nous énerver, c'est comme ça que nous allons vous répondre. Donc, n'ayez même pas honte. Venez faire vos déclarations que vous avez reportées. Voilà, c'est fini. C'est Ismail qui me demande comment tu as, tu as connu cela. Quand j'avais dit le 8 ici, qu'ils ont reporté la manifestation du, du 9, là, tu m'as demandé là-bas comment j'ai reçu. Hein? Ou bien quand ta maman prépare à la maison, là, tu veux, eh, quand, quand tu finis de manger, tu vas demander à maman comment tu as obtenu l'argent pour préparer ça. Tu as une fois demandé ça. Quand c'est doux, tu dis c'est doux. Quand c'est pas doux, là, tu dis, ah maman, c'est pas doux, tu t'en vas. Mais tu demandes pas où elle a eu l'argent pour préparer. Voilà. Donc quand je donne l'information là. Si c'est faux là, tu attends. Si c'est faux, tu viens te tu dis Damaro, tu as menti. Mais me demander où j'ai eu l'information là. Je vous ai dit, dire une information ici. Qui n'est pas vraie. Où j'ai dit quelque chose, vous êtes venu pour dire. Ah non, Damaro, ce que tu as dit c'est faux. Donc euh, asseyez-vous.